Bonjour à tous, <rire> je suis Armelle Thimine, thérapeute énergéticienne et tout spontanément, là, euh, j'aimerais vous faire une vidéo parce que, euh, voilà, sans préparation. Euh, parce qu'il y a quelque chose qui me touche en fait dans les consultations que je fais, dans les patients qui viennent me voir. Et je vois certaines personnes vraiment qui viennent me voir et qui me disent, écoute Armelle, je me sens vraiment mal, est-ce que tu peux me déprogrammer euh, de ma blessure de rejet Est-ce que tu peux me déprogrammer euh, de, ce sentiment de, de ce sentiment de trahison Est-ce que tu peux me déprogrammer de ces angoisses et de ces peurs Et la réponse est toujours la même en fait, et parce que je, je m'adresse à ces gens-là et je leur dis mais c'est, vous me demandez de vous retirer votre histoire et ça c'est quand même super compliqué. Vous, vous me demandez, à travers cette demande de vouloir déprogrammer, vous êtes en train de me dire « Armel, est-ce que tu peux me enlever un morceau de l'histoire de ma vie ?» Non Si vous rencontrez quelqu'un qui arrive à le faire, je suis très curieuse, je, je suis ravie de connaître cette personne, c'est impossible mais à l'instant, vous vous demandez ça, qu'est-ce qu'il y a en fait Vous êtes en train de me dire, voilà, il est difficile pour moi de ressentir la tristesse qui est au fond de moi, le sentiment de rejet qui est au fond de moi, cette angoisse qui est au fond de moi. Je suis triste de, de mon histoire passée que j'ai du mal à accepter. Je suis triste d'avoir eu ce trauma et de vivre l'inconfort qui est là et je comprends. Mais en même temps, ça fait partie de vous ça fait partie de votre histoire donc dans cette vidéo ce qui est important pour moi c'est vraiment de mettre l'accent sur à quel point il est important de s'accepter tel qu'on est de s'accepter avec notre histoire je sais qu'il y a des, des drames il y a des situations qui sont difficiles c'est indigeste c'est vrai mais ça fait partie de vous ça fait partie de vous comme si vous dites ok là moi j'ai des cheveux longs ben ok la tristesse qui est dans mon histoire, qui incombe mon histoire, fait partie de moi. J'ai ressenti une blessure de rejet. J'ai eu le sentiment de n'avoir pas été pris en considération. Mon père m'a trahi. Oui, c'est difficile, c'est vrai. Et ça fait partie de votre histoire. L'idée n'est pas d'enlever quoi que ce soit, c'est impossible en fait. Parce que plus vous allez rejeter ce que vous êtes, plus vous rejetez votre histoire, plus vous rejetez ce qui est vivant à l'intérieur de vous, et plus c'est difficile parce que qu'est-ce que ça pointe du doigt en fait Ça pointe du doigt que la souffrance, la souffrance et la difficulté que vous avez là ne réside pas du tout dans, dans l'angoisse que vous vivez ou le sentiment de rejet. Ce qui est le plus compliqué c'est la résistance que vous émettez à contenir ça à, à, à l'intérieur de vous sans la ressentir. C'est-à-dire que vous ne voulez pas manifester ça. Vous ne voulez pas que ça se voit ou vous ne voulez pas être dans l'expression, dans l'inconfort. Mais c'est impossible en réalité. C'est impossible. Et c'est cette résistance que vous mettez à vouloir contenir pour ne pas que l'autre voit. À ne pas vouloir ressentir ça. C'est ça qui cause la souffrance. Ce n'est pas l'émotion en elle-même. Parce que l'émotion est toujours momentanée. L'émotion est toujours passager. Et ça, on le sait tous. Aucune personne n'a souffert 24 heures H24 sur 24, c'est impossible. Juste là, posez-vous et voyez ça dans votre vie en fait. À chaque fois qu'il y a eu un inconfort, ça a toujours été pendant un laps de temps. C'est une parenthèse qui souffre, c'est une parenthèse qui se ferme. C'est un orage qui passe. Et en fait, derrière cet orage, le ciel est toujours bleu. Ça veut dire que tout est impermanent. Chaque émotion que vous vivez est impermanent. Ce n'est pas la fin du monde. C'est inconfortable, mais au combien je vous comprends. Mais ce n'est pas la fin du monde. Donc, juste là, euh, pour vous dire que... Euh, on ne peut pas en fait l'inconfort que vous allez vivre cette émotion, cet inconfort qui va jaillir de vous, elle fait partie de votre histoire, vous ne pouvez pas arrêter ça en fait parce que c'est ce qui vous rend humain c'est comme si vous dites ok arrête, scalpez moi les cheveux, arrachez moi l'œil, retirez moi les bras déprogrammez moi de ça, non non votre histoire, passée aussi difficile soit-elle, fait partie de vous, elle est à l'intérieur de vous elle fait partie de vous quand on parle de déprogrammation, on parle de déprogrammer le mécanisme que vous avez mis en place. Parce qu'en réalité, à l'instant T où vous avez vécu le trauma, effectivement, vous avez mis un mécanisme de base qui est un mécanisme de survie, qui est un mécanisme de protection. Donc, effectivement, euh, euh, ce mécanisme-là, ici et maintenant, n'est plus d'actualité en réalité. C'est-à-dire que si vous avez ressenti un, un sentiment de rejet, euh, de, de, de ne pas être pris en considération à un moment donné quand vous avez été enfant parce qu'il y a des préférences par exemple qui ont été faites ou parce que vous avez vécu un trauma ou autre. Euh, votre rapport avec la vie, avec l'autre à ce moment-là est fait effectivement difficile et traumatique. Sauf que cette information-là, elle s'est imprégnée dans vos cellules. Vous avez eu un comportement qui va pallier à ça, à cet instant-là. Aujourd'hui en 2019, aujourd'hui ici et maintenant, vous n'êtes plus dans ce contexte de vie. Par contre, tout le comportement, la réaction que vous allez avoir est toujours en rapport avec ce qui s'est passé, alors que vous n'êtes plus dans le contexte. Donc la déprogrammation, elle va résider dans le fait de déprogrammer le mécanisme qui a été mis en place, qui fait que vous ne pouvez pas fonctionner autrement que de revivre ce sentiment de rejet, par exemple, de manière répétitive. Mais ça n'enlève pas votre histoire, votre histoire a été, ce trauma a été, il est, il fait partie de votre histoire. Donc dès lors que vous allez accepter de vivre avec, de grandir avec, c'est à ce moment-là que la guérison va se faire en réalité. Parce que c'est ce qui fait partie de vous. Je, euh, comment expliquer ça euh, C'est toujours compliqué de parler de ça en fait, mais c'est tellement important. C'est-à-dire que euh, euh, je, je vais parler de moi, je, je, je, je suis ce que je suis. Je veux dire, avec ce que mon histoire a fait de moi, ça veut dire juste que là, en cet instant, euh, oui, effectivement, je suis quelqu'un qui a, par exemple, euh, étant donné que j'ai vécu cette blessure de rejet, je pense qu'on l'a tous vécu, mais d'une intensité assez forte, il est clair que, que je suis triste de ça. Et c'est normal que je sois triste de ça. Ça veut dire que c'est normal qu'aujourd'hui, ici et maintenant, quand je suis confrontée à une situation dans laquelle on ne m'apporte pas de l'attention, dans laquelle je sens que je ne suis pas intégrée à un groupe, il est très clair que cette blessure se réveille. Donc, il est très clair et normal que je ressente cette tristesse-là parce que j'ai envie d'être en lien, j'ai envie de faire partie d'eux. Et ça fait partie de mon histoire. Donc, plus je vais aller dans le courant, et dans le flot de ce qui est vivant en moi, plus je vais accepter que cette tristesse est présente et émergente à l'intérieur de moi, et plus, en réalité, je vais m'autoriser à vivre ben, déjà des situations, c'est-à-dire je ne vais pas m'empêcher de, de sortir ou d'aller de, de, dans des soirées ou autre, mais c'est tout simplement que c'est de cette manière-là que je m'accueillerai au mieux, en réalité. Euh, c'est en acceptant pleinement ce que je suis, euh, que je vais... En réalité euh, savoir être auprès de moi au mieux voilà que je vais pouvoir me témoigner l'empathie qui est nécessaire que je saurai être là pour moi de la meilleure façon que ce soit mais je ne cherche pas autre chose que ce que je suis je vais pas chercher à être comme mon voisin ou l'autre personne qui a une aptitude d'être en groupe et qui se sent véritablement non non je ne suis pas comme ça ça fait pas partie de mon histoire alors quand je vois ça, effectivement, ça m'inspire. Ça m'inspire de dire, waouh, comment cette personne fait pour s'intégrer au mieux Ah d'accord, elle va vers l'autre. Ok, j'apprends. Je peux apprendre de ça. Mais je ne vais pas comparer nos histoires. On ne compare pas nos réalités. Non. Mon histoire a fait que oui, j'ai des parts de moi euh, qui sont vulnérables. J'ai cette faiblesse-là à l'intérieur de moi. Ça fait partie de moi. C'est comme si je disais, ok, j'ai les cheveux longs. Ça fait partie de moi. Ok, j'ai une faiblesse. Ça fait partie de moi mais ça ne fait pas de moi euh, une personne qui est faible non être je ne suis pas faible j'ai une vulnérabilité c'est vrai et plus j'accepte et plus je vais faire en fonction de moi en fonction de ce que je suis donc il est totalement normal que moi si par exemple j'ai cette blessure de rejet là que je sois en colère par exemple quand je suis à un endroit où, par exemple, il y a une personne qui porte une autorité sur ma personne, parce que je ne me sens pas prise en considération, mais il est normal. Pourquoi je vais refouler cette émotion-là Non, parce qu'il faut être spirituel, parce qu'il faut être sage, mais pas du tout. On est comme on est, tel qu'on est, avec notre histoire. Donc moi, un mec, pardon... Une personne qui ne me porte pas de la considération, ça peut être un homme ou une femme, mais je ne suis pas ok et je ne serai jamais ok avec ça. Et oui, je vais péter un plomb avec ça et c'est normal. C'est ce que je, je suis en train de vous dire. Donc, plus vous vous acceptez tel que vous êtes, aussi dans votre réaction, dans votre façon d'être là spontanément, dans la tristesse qui se ressent, dans la réaction et l'explosion qui a besoin d'être là, plus vous êtes dans ce qui est vivant, plus près de vous, authentique euh, et dans cette vulnérabilité, et plus vous vous foutez la paix en fait. Mais du coup, plus vous vous foutez la paix, et plus c'est plus simple de vivre avec ce qui est là. Et la souffrance, elle vient avec le fait que non, vous ne vous foutez pas la paix parce que vous n'êtes pas d'accord de vivre avec ce qui est là. Mais vous ne pouvez pas faire autrement. C'est juste ça. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous pouvez aller voir tous les thérapeutes que vous voulez. Pourra vous enlever votre histoire c'est donc la meilleure guérison c'est dès lors et dès que vous, vous êtes déjà dans cette dans cet espace de dire oui je suis prête à m'accepter tel que je suis à partir de là tout va aller en fait à partir de là vous avez compris que vous allez euh, vivre votre vie en fonction de ce qui est là sans vous juger quand vous êtes en colère sans vous juger parce que vous avez une réaction euh, par rapport à je sais pas des propos qu'on maintenant c'est normal vous avez une histoire qui vous permet pas d'accepter ça. Vous avez une histoire qui vous permet pas d'être d'accord avec ce qui se passe. Vous avez une histoire qui fait que vous particulièrement, vous avez besoin de poser certaines limites et c'est ok. Mais ça va vous demander du coup de ne pas accorder de l'importance au regard que les autres vont porter sur vous, mais changer le regard que vous avez vis-à-vis -vis de vous-même. C'est-à-dire soyez doux avec vous-même, soyez doux avec votre histoire, soyez doux avec ce que votre histoire a fait de vous. Soyez doux avec le fait que, quel que soit ce que votre histoire a fait de vous, vous avez la possibilité d'être ce que vous voulez être. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Et oui, ça nécessitera des réajustements, mais des réajustements à partir de votre histoire. Et, et rien d'autre en fait. Voilà. C'était important pour moi de vous partager ça. Parce que, parce que je trouve que, que, que, que, que voilà, ça peut être vraiment une source de... Hum, ça peut être la meilleure façon déjà de prendre soin de vous et au lieu de demander à des, des gens de vous retirer quelque chose, de vous déprogrammer. Non, mais absolument pas. Non. Je vous remercie de m'avoir écouté euh, pour ce, ce bref euh, vidéo spontanée. Il euh, y en aura d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai ravie de vous répondre. Et je vous dis à très vite. Au revoir.